Bonjour à toi cher spectateur, Rifkins Festival de Woody Allen. Ça fait un moment qu'il traîne celui-là en fait, parce que je me suis posé la question lorsque j'ai vu le film débarquer et je me suis dit c'est bizarre, ça faisait quand même un petit moment que Woody Allen il n'avait pas fait de film. Mais bah, devinez quoi, il date de 2020. Il faut pas se poser la question plus que ça. Mais vu que aux États-Unis Woody Allen n'a plus de place dans les salles avec toutes les polémiques qui se tapent, bah ça débarquait directement en VOD. Donc parfaitement au bon endroit pour les confinements, mais nous, vu que Woody Allen est accroché à la salle de cinéma, eh ben on devait attendre pour le découvrir. Le résumé pour faire simple, Morte et Sou forment un couple barbant et très new-yorkais qui semble profondément s'ennuyer. Morte se fait embarquer par sa femme au festival de San Sebastian, où celle-ci doit s'occuper de Philippe, un jeune réalisateur qui ne semble pas la laisser indifférente. Euh... C'est vrai qu'un jour de plus à New York, c'était nul. On va pas se mentir. Je crois que c'était le dernier Woody Allen, j'ai un gros doute. Mais ça a à faire quand même plusieurs films que Woody Allen tourne un peu en rond. Euh, et je vais pas vous mentir, Rifkin's Festival a tout du charme d'un Woody Allen extrêmement classique. C'est-à-dire qu'on rigole. C'est-à-dire que c'est très cinéphile, c'est très référencé, c'est très subtil au niveau des dialogues. Il y a ce cynisme à la Woody Allen qui veut jouer un petit peu avec la position des personnages et en même temps rester attaché tout de même à une vision, euh, on va dire, assez new-yorkaise de l'Amérique et s'amuser des clichés, des facilités et euh, des stéréotypes du genre. Donc là-dessus, c'est évident, Woody Allen maîtrise son objet cinématographique. Mais c'est là que le bas blesse et il n'y a rien d'autre. Et c'est très problématique. Parce que je suis le premier à vouloir défendre Woody Allen. Personnellement, moi j'adore son cinéma. C'est un cinéma que je trouve très enjoué, très sympathique, très drôle, devant lequel je, je m'ennuie rarement. C'est rare qu'il y ait un Woody Allen duquel je ressorte en me disant c'est une catastrophe, c'est lamentable, c'est complètement foiré. Non, et, et, et Rifkin's Festival est pas loupé. C'est juste qu'il y a un moment, il euh, bah, faut un petit peu prendre des risques. Et je pas l'impression que Woody Allen ait très envie de prendre des risques. Et ça risque d'être problématique sur la longueur. Certains auteurs, comme j'ai pu déjà l'évoquer dernièrement, se regardent parfois un peu trop le nombril, et du coup se perdent un peu dans une démarche créative artistique, si elle ne semble pas vaine de sens, parfois simplement un poil à côté de la plaque, nous laissant un peu perdus face à si peu de créativité. Woody Allen est peut-être arrivé à ce stade de sa carrière, car si son dernier long métrage est loin d'être mauvais, il sonne tout de même comme un morceau très pantouflard et assez classique de cinéma, de la part d'un auteur comprenant la forme que doit avoir son septième art, mais ne cherchant pas plus que cela à donner lieu à une œuvre surprenante, donnant lieu à une énième comédie cynique sur l'amour et ses riches pédant perdu au milieu de tout cela. En termes d'écriture, comme d'habitude c'est Woody Allen seul, Woody Allen ne cherche jamais à s'entourer de gens pour écrire ses films, en même temps vu ce qui se passe dans sa tête, j'ai pas l'impression qu'il ait réellement besoin vu les histoires qu'il est capable de nous pondre. Euh, on va dire qu'ici le récit est extrêmement sobre, l'idée c'est de jouer avec un groupe de personnages, ou en tout cas presque seulement deux de jouer avec deux personnages principaux, et de créer un petit microcosme autour d'eux au travers de ce festival, et de jouer avec ce microcosme. Que ce soit des gens qu'ils connaissent, que ce soit des gens chez qui ils vont prendre des conseils, que ce soit des gens chez qui ils vont trouver du réconfort, ou peut-être de l'amour, le jeu réside vraiment là-dedans. Qu'à partir de là, l'objectif d'Allen dans son écriture, c'est de poser un certain nombre de situations qui vont faire osciller ces personnages entre « je suis un petit con, mais... » qui est pétri de bonnes intentions, à « Je suis une femme qui a besoin de trouver une certaine forme de liberté alors je suis enfermée dans mon couple. » À partir de là, c'est plutôt enjoué, c'est plutôt satisfaisant, et je dois avouer que la grande justesse des dialogues de Woody Allen réussit à porter la grande majorité du scénario. Donc là-dessus, c'est indéniable, c'est une masterclass de la part de Woody Allen dans ce qu'il sait faire. Et on revient à ce que j'évoquais avant. Woody Allen sait faire. Il maîtrise. C'est vraiment un, un virtuose de la composition des personnages et, et d'un espèce d'immense maelstrom où, où chaque protagoniste va sembler complètement poppé de nulle part mais où il va y avoir toujours une logique dans son déplacement. Mais il n'y a rien de nouveau. Et, et c'est ça qui me pose problème. Alors Je sais pas si je suis devenu cynique parce que ça va faire quand même un bon petit paquet de films où j'ai l'impression qu'il y a les réalisateurs qui ont quand même du bagou qui se regardent le nombril et, mais on est encore devant un de ces exemples. La structure du scénario d'Allen n'est jamais faite pour nous surprendre. Elle est faite pour construire et déconstruire ce que le cinéaste connaît le mieux, le monde du 7ème art, mais surtout les acteurs et les trublions qui le peuplent et qui par moments font le show à la place même de ce que le cinéma devrait être. Ainsi, s'il y a l'idée, l'essence même de ce genre de jeu, la structure de l'ensemble n'arrive jamais à sonner comme plus que comme une bonne blague bien sentie mais qui ne brille jamais ou ne le souhaite peut-être pas, à la hauteur de ces personnages qui sont bons, comme évoqué avant, mais qui ne ressortent jamais plus que cela par le biais d'une écriture un peu trop facile. En termes de mise en scène, Woody Allen s'est parfaitement joué avec le rythme de ses scènes. Les scènes que nous propose le cinéaste américain sont particulièrement bien faites. Euh, mais après, il faut aimer le style du cinéaste. Parce que dans le genre, c'est vraiment encore et toujours la même chose. Mais On est encore devant cet exemple comme quoi c'est encore et toujours la même chose, mais ça marche Et, et ça... C'est ce qui me frustre le plus devant ce film. C'est que j'aurais tous les arguments possibles et imaginables pour vous dire « Ce film, c'est Woody Allen qui se regarde le nombril et qui refait encore et toujours ce que les gens attendent de lui. » C'est-à-dire qu'on est devant l'exemple typique, vous savez, de la fameuse expression qu'on utilise pour dire « Ce réalisateur-là, on l'attend comme une bonne bouteille de vin chaque année. » Et Woody Allen, le souci, c'est que c'est euh, la... Le bon petit côte de grave, en fait, qui est pas trop cher, mais devant lequel eh ben, on prend plaisir à prendre un verre, puis un deuxième, puis un troisième. C'est-à-dire qu'on sait très bien à quoi s'attendre. On, on sait très bien quel type de cépage, on sait très bien qu'est-ce qu'il va avoir comme petite note en fin de bouche. On sait exactement ce qu'il y a dans un film de Woody Allen. Et ici, c'est exactement ça. C'est le même style de mise en scène, c'est le même style de jeu avec les personnages, c'est le même style de rythmique, le même jeu avec la voix off, euh, la même intensité des scènes qui va monter en crescendo pour créer une espèce de, de grand pinacle de comédie où justement, il va y avoir tout ce qui a été amoncelé avant pour réussir à créer cette espèce d'instant. où On va se dire, là, c'est quand même vraiment drôle comme qui quiproquo. Mais on connaît ça. Alors c'est bon, mais à un moment, il faut se renouveler. Allen est un auteur qui sait jouer avec le rythme de ses œuvres, qui sait comment construire et déconstruire de manière méthodique son cinéma, pour ne pas simplement donner lieu à un divertissement bateau, mais aussi à une exploration de son subconscient d'auteur et de créateur, fervent défenseur du 7e art. Le film est donc, comme dit avant, bourré de clins d'œil et de références à ceux qu'il l'aiment, chéri, savoure, et ce qui le fait exulter devant une toile, mais il est vrai que derrière, il sera difficile de se sentir pleinement concerné par un objet de cinéma qui ne semble vouloir réellement satisfaire une seule et unique personne, son propre metteur en scène, qui ne semble pas nous désirer à côté de lui dans la salle. Le casting est particulièrement bien senti. Alors déjà, je tiens à citer Gina Gerson, qui est une actrice que j'adore, qui était une actrice phare des années 90 aux états unis qui depuis arrive de manière éparse dans certains longs-métrages, mais vraiment, c'est une immense actrice. Euh, Elena Anaya est une grandiose actrice espagnole, je la trouve magnifique du début à la fin ici, elle est parfaite. Louis Garrel est, comme d'habitude, extrêmement charismatique et très classe. On peut citer aussi Sergi Lopez, qui s'en sort plutôt bien dans un rôle quasi tertiaire, mais l'acteur a toujours autant de charisme. Mais surtout, il faut retenir Woody Allen qui s'est encore trouvé un alter ego, la personne d'un acteur américain de second rôle extrêmement juste qui, ici, est parfait. Wallace voilà, Shawn est une gueule de cinéma unique en son genre. L'acteur possédant une voix et un charisme évident qui ressortent ici comme une force évidente et éclatante d'un métrage où il est l'alter ego de Woody Allen. Comme souvent de la part des personnages principaux, d'ailleurs. Vous vous rendez compte Ben... Pff, je sais que dernièrement, j'ai dit ces si cinéastes se répètent, ils auraient besoin de se renouveler. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, Rifkin's Festival est un Woody Allen pur et dur. C'est convenu, c'est classique, c'est Woody Allen qui se paraphrase du début à la fin, mais ça marche. Ça marche parce qu'il y a ce charme, il y, y, y a cette identité, il y, y a cette sobriété de composition. Ça, ça me rappelle, par pas mal d'aspects, « *Cray show de Clint Eastwood. On sait exactement ce qu'on va voir, on n'en ressort pas déçu, on se dit simplement « ça aurait été bien de se renouveler ». C'est exactement ça. Ça aurait été bien de se renouveler, mais Rifkin's Festival de Woody Allen, c'est bien. Donc pourquoi pas. A plus